s'avance et la le prix quand, le prix... quand... Au banquet des cieux. De parfum jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu observe observe mon pied de ce montre de tes atteintes Ne me réalisez jamais Si sa haine est chaîner, Que je sois en paix De grâce que ta face Lui en mon chemin Gloire et c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Amen. Je vais vers les montagnes, d'où me viendra la la le secours, le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne me permettra point que ton pied sur celle, celui qui est et qui sauvera Voici, il me sauvera, il celui qui les garde Israël. L'éternel est celui qui décolle. L'éternel est ton nom à ta mémoire. Pendant le jour, le soleil ne s'éclatera pas. Fait la ni la lune pendant la nuit. L'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée. de Amen. Amen. 372, il parle pour mon chère de prière. Invoquez-moi à des à Mon roi puissant qui sauvera. C'est lui qui parle. Dieu moi du sein de la détresse bon va nous sans tes sons c'est Dieu qui parle offre sa promesse niote ta voix l'exaltera Vientôt ta voix si les salteras Si tout est sombre, ne perds pas courage Ne doute pas du Dieu vivant Même au milieu des fureurs de l'orage Pas que le mal te domine. Il qu'il soit avec jamais jamais, jamais, jamais, jamais, jamais Dieu qui fut la promesse Dieu Ne manquera, manquera de la accomplir. De son, enfant, de son de enfance. Son sauvé de la détresse ne pas de le bénir, son enfant, que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque, manque pas de le bénir, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. je Dieu qui fait la promesse, ne manque manquera pas de manque l'accomplir, que son enfant, enfant sauvé de, de la ne manque pas de le Jamais, jamais, Dieu qui fut la promesse ne manquera non. de l'accomplir, que son enfant, que son enfant son sauvé non. de la détresse, Son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de me bénir. Mais le bénir. toi présence, tu chère de ma foi. détresse. l'éternel est mon berger, j'ai du de rien il me fait reposer dans le verre pâturage il me dirige oui je des auberges de restaure mon âme pour le roi des cieux le roi de l'univers je protéger le monde au le le monde et le monde bon Seigneur, mon mais grâce avec petit toi, Là, moi, nous nous sommes pour Où est-on nous passons petit plat Où est-on si nous passons petit plat si Que pla. nous bénis exalte l'éternité Papa, nous nous dit ça. Nous prospère les autres grâce bénis dans les jours dans la famille. besoin matériel pour opérer on pas besoin rien une fois que parler l'éternité l'eternité parle. on non, besoin dans minute ça papa n'a pas de temps selon volonté papa et selon foi petit tout papa que gloire capable de manifester que gloire capable de manifester dans la Au oh, nom, de Jésus. Verset ça, papa. dans c'est Papa nous dit, bien, c'est papa. Qu'est-ce qui se passe à côté de nous? Ça, papa, si des soldats qui sont faux soldats, qui sont puissants, quel que soit le point qu trouve, a, que tu soldat qui sont puissants, flanquez faux soldats, au oh, nom de Jésus, au oh, nom du sang de Jésus, nous avons de des papa, nous avons des gens, nous avons fait des Pénétrer dans l'espace, ça, pénétrer dans l'espace, ça, selon volonté, papa. bénédiction, baille guérison, selon sa sainte volonté, au nom du sang de Jésus. Merci, ça, là, là, même que vous ça, même que vous y a toucher, pas de de Pas 100 dans Le papa. que petite fille ou là? que espace là? une vie spéciale. une vie spéciale. Quelle passion nous joindre Au nom du sang de Jésus. Au nom du sang de Jésus. Au nom du sang de, de Jésus. Merci Jésus. C'est grâce le qui grand témoignage la au monde. C'est ça que au nom du sang de Nous chaque village qui de est dans la es si tu veux être, grâce pour nous, par le nous j'ai lu ta il brise et mais tout, est tout fait fait. Dans non, non, Seigneur, pas trop, sans trop Amour. de patience. Oh, alors, alors, brûle de tristesse, de telles obscurités, du à la légèreté, le pour la clarté, sans trop de patience. Le jour, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors, alors lui de tristesse. Chargé, espère ne crains pas alors car là où cassé, devant t'es assez du tes par ton Dieu, ton Dieu viendra lui-même. Tu peux aimer, changer la tout en bien. L'ange de l'éternel, comme autour de celui qui craigne, il quatre au danger. L'ange de l'éternel, comme autour de celui qui craigne, il s'arrache au danger. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Le malheur était souvent le juste, mais le est était toujours. Le signal de la victoire des abris vos cieux la